Bonjour, voici la première vidéo de Stencil, vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu le logiciel. Donc Stencil est un programme qui permet de créer des jeux vidéo avec de la programmation par bloc, un peu similaire à celle que l'on a dans Scratch. C'est un logiciel qui dans sa version de base est gratuit. Vous pourrez télécharger dans une version à la fois pour Mac, pour Windows et pour Linux. Personnellement, je l'ai installé sur un Ubuntu et ça fonctionnait très bien. En plus de l'installation du logiciel, vous aurez besoin d'installer Flash Player, qu'on peut trouver directement sur le site de Adobe, et Java, vous pouvez trouver directement sur java.com. Voilà, tous ces deux plugins sont gratuits. Il existe plusieurs versions de Stencil. La version de base gratuite permet d'exporter vers du Flash. Mais il existe également des versions payantes qui permettent d'exporter, entre autres, vers iOS et Android. Voilà, qui sont payantes avec un abonnement annuel. Voilà, pour nous, la version, la version starter gratuite est largement suffisante. Bien, le, La vidéo va être faite euh, avec la dernière version de Stencil, donc la version 3.4. Alors, on va lancer Stencil. On va charger... Un, un petit jeu voilà, j'ai déjà programmé alors, différence par rapport à Scratch c'est que ici on peut avoir plusieurs scènes donc là j'ai une scène qui va être une introduction à mon jeu et deux scènes qui vont être les niveaux 1 et niveau niveaux 2 de mon jeu euh, ce qu'on appelle l'utin dans Scratch ici va s'appeler Acteur donc là j'ai mes différents acteurs qui vont intervenir dans mon jeu, donc mon personnage principal qui s'appelle Mambo, et mes différents acteurs avec lesquels je vais pouvoir interagir. J'ai importé également deux arrière-plans, un qui sert à faire mon explication de comment je joue à mon jeu et un fond d'écran, Voilà qui permet d'avoir un décor pour mon jeu. Euh, vous pouvez importer des polices de caractères s'il y a besoin, pour un affichage de score ou un affichage de règles, par exemple. Euh, On peut importer des sons. Alors pour euh, faire notre programme en flash, les sons ils seront à importer au form format MP3. Euh, vous pouvez éventuellement les, les modifier avec euh, Audacity et les réexporter en MP3. Ça fonctionne très bien. Et nouveauté par rapport à Scratch, on a ce qu'on appelle un jeu de tuiles. Un jeu de tuiles, c'est un ensemble de petits blocs qui vont nous permettre de faire soit des plateformes, soit des décors. Voilà, qu'on reverra un petit peu plus tard. Et la programmation de nos, de, nos, de nos différents acteurs va se faire soit comme dans Scratch, avec une programmation par bloc. On voit ici qu'on a des blocs qui ressemblent beaucoup à ceux de Scratch. Simplement, ici, on va avoir des, des blocs un petit peu euh, supplémentaires qui vont me permettre de programmer des choses un peu plus poussées. Et également une pro programmation par comportement qui permet de simplifier certaines euh, programmations. Donc, simplement pour faire marcher mon personnage de gauche à droite, simplement j'ai spécifié les différentes touches que je vais utiliser, la vitesse, les animations que je vais utiliser, et ça se fait tout seul. Voilà. Alors, autre euh, changement par rapport à Scratch. Il faut savoir que dans 99% des logiciels de programmation, les coordonnées qu'on utilise pour repérer les éléments dans l'image sont différentes de ce qu'on a dans Scratch. On va se prendre une petite image. Dans Scratch, on a un axe X horizontal, un axe Y qui est vertical, ça c'est toujours le cas. Et on a notre origine qui est au centre de l'écran et notre axe Y qui est vers le haut. Ça, c'est ce que vous avez souvent quand vous faites des maths. Voilà, et eh bien en programmation, en général, on n'a pas ça. On a un axe qui est avec une origine qui est tout en haut à gauche de votre écran et un axe Y qui est vertical vers le bas. Ce qui fait que si mon objet, je le mets à 0,0, 0, il ne sera pas au centre de l'écran, mais il sera tout en haut à gauche. Voilà. On a à peu près fait le tour de ce qu'on avait à dire aujourd'hui pour cette vidéo. Euh, je vais arrêter là et je vais euh, continuer sur la vidéo suivante. Merci beaucoup.